Bonjour Est-ce que je vous ai déjà parlé la fois où j'ai rencontré la Mère Noël La la la Mère Noël et... En vrai la Mère Noël la fois où... ah, attendez deux secondes... Oui Oui C'est quoi ça du plagiat On est sur Youtube, tout le monde fait du plagiat Comment ça démonétiser Mais c'était sûr Bien aujourd'hui on se retrouve pour le septième jour d'ouverture du calendrier Yogi Alors le numéro 7, c'était le numéro 7 et bien ça y est il est là alors, le 7, alors là, je vous spoil, vous savez quoi, vous allez l'avoir avant moi Alors, et moi, je la découvre, et c'est... éclat de Hubert Lerker. oh là là, bannissez un monstre de votre cimetière, puis cible un bon, il est vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. L'attaque la défense de la cible devient égale, l'attaque la défense du monstre qui a été banni. Et c'est pas mal, ça, dis-moi, Jamy Regardez-moi cette beauté, et franchement, dès qu'il y a un moi, je suis fou amoureux, à dire, et il les il faudrait que je les remplace par les reines, ce serait pas mal, hein sur ce tendresse et chocolat les amis je vous dis à demain pour une prochaine case à ouvrir héhéhé heh heh heh